Vous allez bien que vous avez passé un bon week-end, on est dimanche aujourd'hui, l'avant-dernier jour de février, donc évidemment il serait peut-être temps que je regarde un petit peu ce qui va arriver au mois de mars. Au mois de février j'avais sorti le feu, enfin la torche, et donc c'est vrai que j'avais quand même parlé d'invasion d'un pays par un autre, enfin voilà, avec des choses quand même assez puissantes au niveau... Au niveau des événements, notamment événements violents. Bon, bah écoutez, c'est sorti le fameux conflit, hein, Ukraine-Russie. Bon, alors, je vais pas trop en parler parce qu'il y a encore des commentaires qui vont me tomber dessus. Mais enfin, bon, moi, j'ai regardé ce que disait Vlad pendant une heure, j'ai pris en note, hein. Bon ben, je pense pas que ce soit de la propagande parce que tout ce qu'il dit, on peut le vérifier. Hein. Il donne des dates assez précises, voilà. Donc je vous encourage à faire vos recherches. Bon, vous savez quand même que c'est manipulé tout ça. Ça, euh, je sais qu'il y a quand même 99% d'entre vous qui l'ont compris, sinon vous seriez pas sur ma chaîne. Et donc euh, l'autre là, bah eh ben, il essaie de nous déclencher une guerre pour rester au pouvoir, hein, voilà. Bon ben, écoutez, ça on le sait. Bon, ceci dit, ce que fait Vlad euh, doit rester. Euh, Comment dire euh, Dans ses mains, quoi, en fait. Il doit prendre la responsabilité de ce qu'il fait. Il doit... Enfin, c'est son... C'est son, son... Comment dire C'est sa décision. Et je crois vraiment pas que l'Europe devrait s'en mêler. Enfin, bon. Sinon, ça sera la cata, hein. On peut avoir d'autres opinions, mais enfin, en toute franchise, c'est pas la peine d'aller se brûler les ailes. Bon. Au sens euh, propre, comme au figurez d'ailleurs. Alors, on va regarder le mois de mars. Je suis toujours bavarde, hein, comme vous savez bien. Donc, on va faire. En fait, euh, j'avais envie de mélanger plusieurs jeux. Hein, on va faire plusieurs jeux. Donc, on va déjà prendre le grand oracle pour voir un petit peu euh, ce qui nous sort. Mais je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Et je vais tout de suite aller recourir avec d'autres cartes. On va faire une espèce de, de, de melting pot, si je puis dire. Enfin, bref. Donc, de mélange. Bon, alors, la tendance du mois de mars. Alors, il y a des choses qui vont être en attente. Hein, le présent, euh, l'intuition. Enfin, bon, des choses qu'on pressent aussi. Hein. Des choses qu'on attend, des choses qu'on pressent, voilà. des choses qu'on devine. Ah oui, alors dans mes prévisions astro, j'avais quand même vraiment beaucoup parlé du mois de mars. J'avais dit que c'était un mois important. Et c'est vrai qu'il y avait un aspect financier important euh, sur ce mois-là. Donc on va voir. Je suppose que la bourse a dû quand même plonger. J'ai pas été regarder mais euh, ça ne serait pas étonnant. Alors, Mars, on va faire quatre cartes, hein, comme euh, le nombre de lettres dans le mois. Le mois du bélier, le mois du printemps. Ouais, donc, euh, ça va swinguer, c'est sûr. Alors, l'affection, la solidarité. à ah, les fourmis, ça peut être, le... ça peut être les militaires. Hein. Et le feu, bon, bah oui, bon, d'accord, ça sort bien. Bien, donc là, on va tout de suite aller chercher d'autres petites cartes. Pour affiner. Donc là, c'est vrai que j'ai pas... Hop, une carte qui s'est retournée. J'ai un Mac. On ira voir après. Là, j'ai pas euh, a priori euh, de... Comment dire de, de domaine. Sauf que là, euh, bon, ça se passe de commentaires. Là, on est vraiment sur les histoires de conflits. D'accord Alors, l'association, ça peut se rattacher à ça. D'ailleurs, celle-ci aussi, en fait. <rire> Tout simplement. Puisque là, il y a la sincérité de l'association. Alors, sincérité avec l'association, moi, je pense euh, euh, à l'OTAN, hein c'est-à-dire que là, il y aurait une espèce d'alliance qui pourrait se faire euh, internationale. Ce qui ne serait pas bon, hein, ce qui serait pas bon. Bon. Ou alors, c'est autre chose. Mais on va, on va justement, on va regarder. Mais enfin, en tout cas, le conflit ressort encore. Je vous dis, le mois de mars, ça va être un mois crucial, mais vraiment crucial. Bon, alors, j'aimerais bien sortir un peu de l'international, même s'il y a des répercussions sur la France. On va mettre deux cartes de chaque hein, pour voir si on peut en savoir plus. Mais là, on est quand même parti sur les histoires d'affrontement. Hein. Bon. Alors, on a déjà vu, enfin, en tout cas chez nous, que le, le prix de, du, du gasoil, etc., a, a beaucoup augmenté. Je suppose que c'est partout pareil. Hein. C'est pas vraiment une bonne. Une bonne nouvelle. Alors, ici. On va faire dans l'ordre. Hein. Bon. Alors, ici, il y a quand même des gens qui vont se réunir. Donc, vous voyez, cette, cette carte-là, elle n'est pas tout à fait à mettre en relation avec les autres, elle est un peu à part parce que c'est une carte d'affection de sincérité. Et là, on pense aux enfants, on pense à la protection. Et il y a des personnes qui vont se réunir, justement. Je pense que ça va être, justement, pour essayer de trouver une solution diplomatique, hein, pour euh, protéger, encore une fois, la vie. Hein, c'est un cas vraiment de production, protection. Protéger l'innocence. Bon. Ici, on a quelqu'un qui va... Ah, oui, d'accord. On a quelqu'un qui va remballer ses jouets, j'avais envie de dire. Euh, c'est quelqu'un qui joue un peu à la guerre, là. Hein. Hein, la personne qui est tout en haut, là, donc synonyme de position haute. Donc, position d'autorité, proche du sommet, hein. Bon, bah, on sait qui c'est. Il y en a un qui va prendre des consignes. Et là, c'est l'enfant, vous voyez, l'enfant euh, qui a de l'argent, mais qui joue un petit peu aussi avec ses jouets, qui peut jouer à la guerre d'ailleurs, parce qu'il y a le monde, enfin en tout cas, bon c'est vrai qu'il n'y a pas d'armes, mais il y a quand même des choses en relation avec le monde, moi ça m'a fait penser à quelqu'un qui remballe ses jouets en fait, un gamin, donc c'est pour ça que je, je pense à qui vous savez, à notre cher Caligula, ici, qui n'est sans doute pas conscient, vraiment, de ce qu'il essaie de mettre en route par le biais justement de l'association de la solidarité, donc euh, vous comprenez l'histoire d'ONU ou d'Alliance internationale, où là, c'est vraiment un gamin, là, attention. Hein. Je vous dis, moi, j'ai plus peur de lui, enfin comme beaucoup de Français, hein, que, que, que de Vlad. Hein. Parce que là, euh, il peut nous déclencher des catastrophes, ce type-là, hein, vraiment. Hein. Alors, ici, alors, il y en a un qui va rejoindre un autre. Bon, ben là, on a les fourmis, bon, ça, c'est les militaires. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a quand même un danger qui se qui se rapproche ici. Hein. Ça va être une situation, j'ai envie de dire, euh, très dangereuse, Mars, Très, très dangereuse. On peut basculer d'un côté ou on peut basculer de l'autre. Hein. C'est-à-dire que là, si les personnes ne font pas suffisamment pression pour trouver une solution de façon à protéger les innocents, on risque de basculer par là. Entendez les, les fourmis, hein, les fourmis soldats. Je ne voulais pas préciser parce que, euh, bon, je vais encore trop vite, comme d'habitude. Mais pour moi, c'est les fourmis soldats, donc organisation, ça peut être évidemment organisation militaire. Hein. Et il y en a qu'on envoie rejoindre d'autres qui sont déjà partis en avance. Hein. Le vélo, ce serait, euh, comment dire, si vous pouvez considérer que ici, c'est les fantassins, si vous voulez, ceux qui sont à pied. Et les vélos, ce serait euh, bah, les convois, enfin, etc. Quoi. Bon, en tout cas, à un moyen de locomotion un peu plus rapide. Alors, ici, il y a des choses qui s'accélèrent. Et donc, là, il y en a un qui va faire figure de... J'allais dire de mouton noir, hein. Ah, oh, pas tout à fait, parce que le personnage, il est rouge, mais il ressort du lot. Donc là, je pense que là, c'est euh, bah, Vlad. Ici, où les choses vont accélérer mais avec le feu. Hein. Ouais, on va avoir un mois de mars compliqué. Ça, c'est moi qui vous le dis, hein. ouais. C'est embêtant. Bon, on va regarder avec le Béline, ce qu'il nous dit. Parce que pour l'instant, ça ne me parle que du conflit, hein. j'ai rien d'autre, hein. Donc, ils vont encore bien nous prendre la tête avec ça. Je, je coupe. Hein. alors J'aurais peut-être dû regarder la coupe. Enfin, tant pis. C'est trop tard. On va remettre une carte. Euh, plutôt, on va mettre deux cartes. Hein. Voilà, on va mettre deux cartes sur chaque. Mais là, il y en a un qui va aller prendre des consignes. Donc là, on va aller vraiment approfondir. Et encore une fois, il y a les histoires de militaires qui ressortent. Bon, pour l'instant, je n'ai pas les finances. Je n'ai pas les finances qui sont sorties. Mais euh, généralement, bon... Euh, vous savez très bien quand, quand il y a un problème international, généralement, la, la, la, la bourse, elle chute. Bon, Je vous apprends rien, donc attention, hein. moi, je, je sens qu'il y a un truc là qui peut cracher quand même. Bon, ben voilà, regardez, vous avez le feu ici et le changement, voilà. Donc, il va bien y avoir des personnes qui vont aller vraiment essayer d'apporter un changement pour éviter la cata. C'est vraiment ça, hein. c'est ce que je vois, hein. Donc on ira voir si le changement il va se faire dans le bon ou dans le mauvais sens, mais ça va vraiment beaucoup bouger. Alors ici, alors il y a une femme. Ah ben il y a une femme et un homme. Serait-ce notre couple <rire> Je me le demande parce que là c'est quand même sorti assez, assez étonnamment. Hein. Je vois pas qui ça peut être d'autre la femme. Voilà oh, c'est Ursula. Enfin bon euh, c'est la commission de la, du truc européen là. Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, mais c'est pas, un... même si en Allemagne, bah non, elle n'a pas de. Je, je, bon, a, a priori, ma première idée, c'était vraiment le couple présidentiel. Enfin bon. C'était eux deux, là, sinon je ne vois pas. Ici, alors campagne, bah campagne militaire, par exemple, les départ. Ouais, bon, bah écoutez, euh, bof, bof, hein, ça a l'air d'être effectivement, euh, d'être lancé cette histoire, hein. Parce qu'on a ici un mouvement, on peut dire mouvement de troupes par exemple. On a les petites, euh, les petites fourmis. On a ici le danger qui se rapproche. On a la campagne comme campagne militaire. Et on a le départ, donc on donne le départ pour quelque chose. Ça me plaît pas du tout, hein, je dois dire. Ben hein. euh, bah, oui, vol-perte. Bon, bah écoutez, euh, que dire Ça va nous retomber dessus, cette histoire. Hein. Ça va nous retomber dessus parce que du coup, nous, on risque... Euh, D'être, euh, comment dirais-je, impliqué dans un conflit dont on ne veut pas, parce que je suis sûre qu'il n'y a personne en France, ou même en Allemagne d'ailleurs, qui a envie de se livrer à un conflit avec la Russie. Hein. Je ne crois pas. Hein. On n'est pas fous. Hein. Mais malheureusement, euh, les gens qui sont euh, haut placés, on va dire, enfin, je fasse attention à ce que je dise eux ne sont pas forcément sains d'esprit, ça me plaît pas du tout bon, alors qu'est-ce que je vais vous prendre encore comme jeu, bah je vais prendre le jeu de haut, oh, tiens, pas pris encore c'est mal parti en tout cas hein. bon on reste calme hein, parce que parce que parce que ça sert à rien de paniquer de toute façon <rire> mais bon il va y avoir un truc ouais ok, alors on va regarder alors ce que je regarde la coupe Ouais, non, pas la peine. J'ai regardé quand même, mais bon, je, je pense que je vais, je vais en tenir compte, je suis pas sûre. Alors, on va essayer de voir quand même si, si on a un conflit qui se, vraiment qui démarre et euh, qui implique justement euh, que la France en fasse partie, euh, est-ce que ce serait de courte durée? Parce que ça, euh, non, ça peut aussi s'arrêter. Mais moi, j'en ai un là, j'en suis sûre, il, il veut, il veut une guerre. Il veut le déclencher, hein. Ça, c'est sûr. Simplement parce que ça lui permettrait de rester là où il est. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Voilà, la montre. C'est ça. Alors ça, c'est les, les, les parents qui, poussent, qui pensent aux enfants. Hein. Donc, on, on retrouverait un petit peu, un peu différemment cette carte-là, la protection. Les gens vont vraiment demander euh, à justement euh, qu'on retarde les choses ou... Notez que je n'ai pas du tout les élections dans cette histoire. Hein. Alors voilà, est-ce qu'elles sont là Mais je n'ai pas l'impression parce qu'il y a la carte du feu. Non, non, non. C'est vraiment la pensée pour les enfants et, et demander vraiment hein, de bien réfléchir hein, avant de, de nous engager dans un conflit qui ne nous apporte rien. Alors le changement, je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc on ira remettre une carte. Ouais. Bah regardez qui c'est qui sort. Hein, le nom. Le nom qui est bien menaçant, qui veut faire peur. Voilà. Vous l'avez ici. Si on en doutait encore. Ah, on a les finances. Ah oui, on a les finances qui sortent. Les finances, mais avec le serpent. Hein. Bon. Alors, ça veut dire aussi que tout ça, il y a des choses financières. Hein. Tout ça, c'est financé par des gens. Le Bon, l'organisation le, le, que j'ai évoquée, etc. Le départ des troupes, etc. Hein. Il y a des gens, mais qui sont très, très, très négatifs, qui sont derrière, qui financent tout ça. Si vous écoutez le discours de Vlad, d'ailleurs, vous allez retrouver tout de suite de qui il veut parler. Enfin, il l'a dit, je crois, hein, d'ailleurs. Euh, enfin, bon, moi, j'ai pris des notes, voilà, parce que j'aime bien m'informer, puis je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc, c'est relativement clair dans ma tête. Et je vois vraiment, vraiment euh, qui c'est qui tire les ficelles de tout ça. Hein. Bon, alors, ici. Accident. Ouais, bah ben, justement, le jeu, il est, il est puissant. Alors là, il y en a un qui va partir. Est-ce que c'est la démission de... de comment s'appelle déjà euh, Il a encore un nom, pas possible, là, le, le président de, de Lucre. Plus loin, N, non <rire> Pardon. Je me demande si lui, il ne va pas lui arriver un truc. Euh, mais là, il y a une démission, là, il y a quelque chose. Il y en a un qui va partir, bon. Alors, à la rigueur, s'il part, ça devrait arrêter tout ça, normalement. Il y a quelque chose de bizarre, bizarre. Bon, on va aller refaire un, un, un tour avec le, avec le mythos cest que j'aime bien comme jeu. En tout cas, apparemment, il y a quand même un conflit qui démarre, et dans lequel, eh bien, notre cher pays va euh, participer, d'après ce que je vois. Bien que il y ait quand même toute une partie de la population, voire toute la population, qui est contre et qui demande, oui, euh, les enfants, hein, quand même, l'avenir de nos enfants. Voilà, donc, faut peut-être y penser quand même avant de s'embarquer dans un conflit qui peut être catastrophique. Et là, vous avez vraiment, vraiment euh, le nom. Hein, vous voyez bien le couple, hein, ici. Et alors, il y a des histoires quand même de faire peur. Bon. Donc, j'ai sorti beaucoup de cartes. Alors, je suis désolée, ça fait un peu bizarre. Euh, on va regarder quand même si on peut avoir un espoir que tout ça s'arrête aussi vite que c'est commencé. Ouais. Alors, je vous montre la coupe quand même. Hein. Il y en a qui, vraiment, qui a qui attendent de monter sur leur cheval. Vous voyez Donc, ça, c'est les soldats, à mon avis. Ça va se faire. Hein. Ouais, ouais. Donc, on a bien une campagne en route. Alors, est-ce que quand même, on a un espoir que les choses s'améliorent éventuellement avec la démission de celui-là. là. Et là, notre fameux couple, on va regarder ce qui lui arrive. Alors, ici, ben, on a encore le nom, hein, décidément. Il est partout. Là, on a les décès. Vous l'avez ici. Ouais, donc ça va pas bien se passer. Hein. Là, on a les clés du royaume. Ah bah ben, les clés du royaume, en plus, oui, ça correspond. Hein, L'Ukraine, bon... Oui, effectivement. Et là, on a un appel à la démission, je pense, qui devrait se faire. Bon. OK. Donc, oui, il va y avoir, à mon avis, le début d'un conflit avec certainement quelqu'un qui va partir. L'autre, ben oui, qui va prendre la mauvaise décision. Alors, du coup, les élections sont pas du tout parties. Enfin, parties. Non, pas partis, pardon. Ils ne sont pas du tout euh, ressortis. Je vous l'ai en fait, ils ne sont pas du tout sortis. J'ai dit, ils ne sont pas du tout partis. Donc, les élections ne sont pas du tout sorties. Euh, oui. Alors, on va regarder s'il va y avoir un report. Je, je crois que je vais vous prendre le, le jeu résilio pour ça. Parce que là, on n'en parle plus. Hein. Ça a disparu. Hein. Boum. Alors, au niveau des élections, est-ce qu'on va avoir des nouvelles On va regarder un peu la coupe. Voyons qu'il y a quelque chose qui va réussir. Hein. Bon, il y a un appel qui va être fait et qui va réussir. Donc, au niveau des élections, on va essayer de voir parce que le couple, il est par là. On va essayer de voir quand même euh, si on va limiter la cata par là. Bon, voilà, on va déjà regarder ça. Alors, il y a une espèce de mur qui va être fait, hein. Ici, au niveau de la communication. Là, moi, j'ai encore de la censure qui sort. Bon, ça ne répond pas tout à fait à, à ce que ma question au niveau des élections. Mais j'ai l'histoire de censure. Alors, c'est vrai qu'ils veulent interdire, justement, les, les médias qui viennent de, de l'Est. Hein, vous avez compris. Donc, ça doit être ça. Et là, une bouée à la mer. Aujourd'hui, il y en a un qui va, être, <rire> qui va devoir partir, à mon avis. Hein, qui va devoir euh, trouver euh, un, une autre ville. Hein. Donc il va devoir s'expatrier, enfin quitter le pays. quoi. Bon. bon, il y en a un qui, va, il y a un dirigeant qui va partir là, je, je pense, hein, vraiment, vraiment. Mais alors s'il part, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que le problème ne s'arrêtera pas là Or j'ai l'impression quand même qu'on va avoir un problème. Alors, qu'est-ce qui va nous faire l'autre là ah, Il va nous trouver encore une idée pas possible. Mais il va y avoir du mal, ici. Il va quand même avoir du mal à la, à la vendre, cette guerre. Hein. Ici. Hein. C'est vrai qu'il va jouer là, à la censure, c'est vrai. Mais il va quand même avoir du mal euh, à convaincre les gens. Hein. Ici. Hein. Il est toujours en train de demander conseil à autrui. Hein. Vous voyez, il ressort un petit garçon, ici. Il ressortait en ado, en dessous. C'est un peu embêtant, alors. Ouais, mais non, mais il va réussir à ce qu'il qu veut, hein. Il va réussir à... Il va quand même réussir à faire participer la France à cette histoire. Enfin, pas la France toute seule, parce que la France, c'est toute seule, ça ne sert à rien. Mais... mais on avait vu les questions d'alliance au début, hein. Quelles conséquences pour la France Ça me plaît pas trop ce que je suis en train de vous sortir. Ouais, d'accord. La manipulation qui ressort. Ouais, ça, tout ça, ça va être relié. Ça va être relayé. Manipulation. On court après quelque chose et beaucoup d'enfumage. Est-ce que la France est en danger? Ouais. Bon, bah écoutez, euh, funambule, hein. Oui, ça va être une situation extrêmement inconfortable pour la France. Bon. Est-ce qu'il va y avoir des répercussions au niveau des sanctions, justement Enfin, plutôt, quelles vont être les sanctions, plus exactement, de la Russie envers la France Ah, il y a toujours des questions de temps. Ah, d'accord, OK. Bon, ça me dit quand même que la liberté reviendra. Ah, ben, on va finir sur une bonne nouvelle. Hein. Bon, pour moi, ça va être une guerre éclair. Mais le mois de mars, ça va être vraiment euh, casse-gueule, casse j'ai envie de dire. Casse-gueule mais la, la liberté reviendra. Attendez, on va regarder quand même euh, les conséquences pour euh, Caligula. Ah, il va être désavoué quand même. Hein. Ouais, il va Il va y avoir le côté mondial qui va intervenir. Mais il va être désavoué quelque part, mais il ne voudra pas entendre. C'est-à-dire que désavoué plutôt par le peuple ou les institutions euh, françaises. Il y a des gens qui vont qui vont pas être d'accord avec sa décision. Hein. Mais là, vous voyez, il voudra rien entendre. Et là, euh, ben voilà, il y aura l'ONU avec lui. Ouais. Donc il va y avoir encore des communiqués, communiqués officiels. Il va y avoir du mal à se dépatouiller de tout ça. Hein. Alors, moi, on va refaire un jeu parce que je dois savoir s'il va y avoir des, des conséquences. Euh, je vous ai déjà dit beaucoup de choses, mais s'il y avoir des conséquences un peu plus précises, savoir s'il va décréter une loi martiale ou ce genre de choses. Je vais mettre sur pause et je vous refais un jeu après. Voilà, on va regarder avec le jeu habitat, si effectivement il y a un début de campagne. des soldats envoyés. Enfin bon, vous avez compris, hein, euh, Du côté de l'Est, il hein, faut que je fasse attention à ce que je dis. Euh, ah oui, d'ailleurs, à propos, euh, dans vos commentaires, faites bien attention, s'il vous plaît il euh, y en a encore certains qui écrivent un petit peu de façon un peu trop claire. Donc euh, voilà, euh, j'ai pas trop le temps de faire du nettoyage. Sauf pour les trolls, eux, ils dégagent tout de suite. <rire> je les préviens gentiment, allez hein, cracher votre venin ailleurs. Hein. Bon, enfin bref. On s'occupe pas de ces gens-là. Mais vous euh, qui me suivez, qui êtes super sympa et tout, s'il vous plaît, faites bien attention quand vous m'écrivez des trucs. Hein. Mettez des petites étoiles, je comprendrai demi-mot. Parce que sinon, ça met ma chaîne en danger, ce qui serait dommage quand même. Hein. N'oubliez pas que moi, les petits revenus, je m'en sers beaucoup, beaucoup. J'ai encore parrainé une deuxième jument ce mois-ci, donc je suis très contente de vous l'annoncer. Oups, c'est une carte qui vient de se retourner. Oups, pas bon. Et du coup, euh, voilà, alors, ça, ça me sert vraiment, vraiment à sauver des animaux. Merci d'ailleurs d'avance pour ceux qui ont la gentillesse de laisser au moins une pub se dérouler jusqu'au bout. Bouchez-vous les oreilles pendant ce temps. Mais sachez que vraiment, euh, grâce à votre aide, eh bien, je sauve des vies. Et il y en a tous les jours. Voilà, bon, alors, je reviens à mon sujet. Donc, qu'est-ce que, euh, quelles sont plutôt les mesures qui vont être décidées, par quel aigu là pour, euh, ben, sur le mois de mars, cest à réfléchir. Voilà, voir s'il va mettre des mesures particulières. Hein. On va regarder avec habitat. Alors, vous avez le volcan ici et les loups. Les loups qui hurlent. Alors, les loups qui hurlent, c'est la propagande. Et vous voyez que celui qui joue du saxo, il n'est pas plus embêté que ça. C'est-à-dire que lui, il joue sa partition. Et puis, ben eux, ils peuvent hurler tant qu'ils veulent. Ça le dérange pas. Bon, ça, c'est Vlad. Hein. C'est-à-dire que lui, il fait ce qu'il a à faire. Et les loups hurlent. Mais on aura un volcan. Bon. Donc oui, il y aura bien des. Il y aura bien le, le conflit qui va continuer sur le mois de mars. Hein, oui. Et encore une fois, euh, ceux qui sont pas d'accord avec ce que je dis, ben, allez vous renseigner. Hein. Franchement. Euh... Voilà, moi je suis pour la liberté des peuples, mais c'est surtout pour ceux qui sont bombardés depuis huit ans là, euh, les qui sont en Ukraine et qui aimeraient bien avoir la liberté d'être russe, hein, voilà. Et on les empêche. Bon, après, bah renseignez-vous. Moi, ce que je... tout ce que je veux, c'est que cette guerre-là, elle n'arrive pas chez nous. C'est tout. Et je crois que vous serez quand même d'accord avec ça. Alors quelles sont les mesures qui vont être mises en place par Caligula, voir si on peut avoir peut-être des petits détails. Pas facile, hein, parce que ça peut toucher évidemment plusieurs pôles de la vie économique, mais on a déjà au moins une conséquence, et ça on le sait, c'est qu'il y a la hausse du prix de l'énergie. Bon. Ça, vous le savez, c'est déjà là. On a, on a déjà une conséquence directe et ça va être dramatique parce qu'il fait encore très froid. Les gens, ils ont besoin de leur chauffage. voilà. Euh, ça va créer des, des drames, cette histoire. Hein. Si les gens peuvent plus chauffer en hiver, c'est pas bon. Hein. Parce que si l'autre côté, il nous coupe le robinet, euh, c'est embêtant. Alors, il y a quelqu'un qui se dresse face aux ténèbres, mais vous voyez que la personne, elle est dénudée. D'ailleurs, cette carte-là, on peut la comprendre en disant, est-ce que c'est un vrai danger On ne sait pas. Parce que les yeux, ça peut très bien être des petits animaux sans danger, vous voyez hein, on, peut la on, pardon, on peut la comprendre de deux façons cette carte-là. C'est soit c'est vraiment quelqu'un de courageux qui, euh, qui empêche les ténèbres de sortir, mais peut-être que finalement il n'y a aucun danger. Et l'homme là, il est tout nu, donc il est désarmé face à un danger finalement qui n'est que dans sa tête, parce qu'on ne sait pas ce, qui est, ce que c'est que ces yeux-là. Si ça se trouve, c'est encore une fois, c'est des petits animaux, euh, voilà. Bon, donc là, ça fait un petit peu au niveau de la métaphore, c'est euh, on risque d'y aller euh, cul nu, quoi, <rire> passer l'expression, mais finalement, pour quelque chose, euh, bon. Alors, je ne dis pas que c'est pas embêtant euh, qu'il y ait des, des, des explosions et tout ça, on est d'accord, hein. mais euh, il ne faudrait pas, en fait, de, tout, de comment dire, que, que le, le, le, le, ces explosions arrivent chez nous, voilà, hein, on se comprend, hein. Alors, il y a un bonhomme de neige. Alors ça, ça peut être justement la guerre froide, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, il peut y avoir effectivement le début d'un conflit, mais en même temps, euh, des relations qui sont extrêmement froides. Alors ça, c'est la vie de tous les jours. Et il y a quand même ici euh, des associations, une solidarité ici. Bon. Pour l'instant, je ne vois pas mettre des, des mesures... Euh... En fait, la seule chose qui me vient en tête, c'est ici... Si ces mesures elles peuvent être là, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des mesures par rapport à un danger qui est en fait qui est très minime ici. Alors, on va essayer de voir ce qu'il va faire au niveau de la population. Bon, il y a des gens quand même qui vont continuer leur quotidien comme si de rien n'était. d'ailleurs, regardez, vous avez le, ballon, le, le baril de, de pétrole ici. Ça, c'est curieux. Il est ressorti. Ok. Alors, celui, ouais, donc liberté, ça, c'est l'indépendance, la liberté. Ouais, donc ça, c'est on creuse les choses. Là, c'est des choses qui disparaissent. Hein. Je dis, hein, il va y avoir une, une pénurie au niveau de, de, de l'approvisionnement, à mon avis. Attention, là. Hein. Ça, ça disparaît. Hein. Et là, on va quand même, je vous dis, on va quand même avoir des gens qui vont essayer de discuter. C'était sorti dans l'autre jeu, les premières cartes, qui vont essayer de discuter pour avoir une solution diplomatique ici. Moi, c'est là. Alors là, il ben, y en a un qui plonge. Il y en a un qui plonge. Normalement c'est une belle carte. Mais là, dans le contexte, je suis pas sûre. Hein. Et là, il y en a euh, qui vont aller creuser le, le sujet, hein, certainement. Bon, Alors, qu'est-ce qui va nous faire l'autre, là Alors, il y a quand même quelqu'un qui va intervenir. Ça, c'est bien. Euh, parce que, justement, il va voir que le danger, il est réel. Je vous dis, il y, y a des gens qui vont s'opposer à la... Euh, à la politique mise en place par euh, qui vous savez, qui va vouloir vraiment y aller, quoi, hein, c'est ça en fait, mais il ne il, il va pas faire l'unanimité, il y a des gens qui ne voudront pas, hein, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est sage, là, peut-être chef des armées ou j'en sais rien, ça si me fait penser à ça, hein. quelqu'un qui a quand même une certaine euh, euh, renommée ou respect, il est respecté, et qui voit vraiment encore une fois un danger, là, vous avez vraiment ici la grosse grosse tempête. Mais il y en a un là qui va euh, Alors on a on a rien, on a en fait c'est ça en fait, on est qu'une, c'est vraiment ça. On a rien, mais on y va quand même. Par rapport à euh, quelque chose ici, on pff, euh, Pour l'instant, bah, euh, on n'a rien. Hein, Pourquoi on irait On n'a rien. Il n'y a pas, pas eu la, la rue plus loin ici qui, qui a envoyé la France. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de danger le, Là, c'est des, des yeux qu'on voit, mais concrètement, il n'y a rien. Mais quand même, on est on s'y oppose, on s'y oppose et on n'a rien. On n'a pas l'équipement, on n'a on rien. On est tout nu. Non, on y va, on plonge. Bon, super. Et là, il y en a un qui va s'y opposer, ouais. un ou plusieurs, à mon avis. Euh, donc, du coup, finalement, les, les, pour l'instant, les conséquences sur le peuple français, j'en vois pas. Mis à part les problèmes d'énergie, très très certainement. Ça, c'est sûr. Sinon, je ne vois pas. Pourtant, moi, alors, en astrologie, j'avais sorti un problème par rapport à l'argent. Mais ça, si, ça, si ça se trouve, ce que j'ai sorti, c'est la chute euh, du marché boursier. Hein, J'en avais parlé, d'ailleurs. J'avais dit que ça peut être l'inflation, le crack euh, boursier. Euh, oui, enfin bon, les, les, les bourses qui plongent. Oui, c'est tout à fait possible. Ce serait assez logique, d'ailleurs. Là. Euh, bon. Alors, quand j'avais fait mes prévisions, évidemment, en 2022, je ne savais pas tout ça. Hein, mais euh, elles étaient bien ressorties sur Mars, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors, ici, il y en a quand même qui vont essayer de geler la situation. Alors, j'ai parlé de, de guerre froide, c'est vrai. Mais ça peut être aussi des gens qui essaient de, de calmer un peu le jeu, hein, donc de refroidir les ardeurs, on va dire, et d'aller creuser un peu. Espérons que ce soit ça. Ouais, il y en a qui vont quand même faire leur mea culpa, là. Hein, parce qu'il va y avoir quand même des... Euh, des morts. Hein. Ouais, un massacre. Et qu'il faut absolument préserver la vie. Bon, on va être dans les histoires de... On essaie de trouver, de trouver une solution pour éviter que ça dégénère. Euh, des solutions diplomatiques, etc. Ça va être un peu ça. D'un côté. Et d'autre côté, ben, l'autre, Caligula premier, il va foncer. Voilà, c'est ce que je vois. Hein. Bon, les gens vont avoir des problèmes d'énergie. Alors, peut-être pas d'approvisionnement, mais en tout cas au niveau des prix, c'est sûr. Voilà. Vous l'avez ici, le feu. Hein, donc, les gros problèmes, là. Et puis, le feu, éventuellement, aussi, au, au sens propre. Hein. Voilà. Bon, bah oui. On est devant le fait accompli. Bon. Sinon, je ne vois pas de bombe sur la France, je vous rassure. Hein. Non. Non. Non. Mais euh, des gros problèmes euh, au niveau, oui, de l'approvisionnement euh, en énergie, enfin, en pétrole et tout ça, en gaz, parce que les prix vont flamber. Oui. Et puis, euh, encore une fois, euh, bon. Ça va pas bien se passer du côté de l'est, hein. ça c'est sûr. Alors, ici, bon, je vous dis hein, pour moi, les, les choses on devrait s'arranger quand même. Les choses devraient s'arranger. Hein, on, on a ici quand même une joie, et puis euh, bon, il y a quelqu'un, il y a toujours des gens qui observent ici d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils sont là. Eux. Ouais, alors. Il y a une demande d'aide ici. Et ça va revenir. On va revenir au calme. Je pense vraiment que le mois de mars, il va être très houleux, mais qu'on devrait éviter le pire. Hein. Franchement, il y a comme un.. Vous voyez, on revient au calme. Bon, voilà. Alors rapidement, euh, qu'est-ce qu'il va nous faire comme annonce Puis après, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà 30 minutes. Je ne vais pas non plus trop, euh, trop vous embêter. On va regarder un petit peu concrètement aussi, euh, si notre cher Caligula va, va faire un report des élections ou pas. Que c'est ce qu'il a en tête, hein. donc on va demander ce qui va se servir de l'excuse pour justement reculer les élections. Donc faudrait que j'ai un truc avec la, la montre, un truc comme ça. Il bah, y a un accident par rapport à une porte euh, éventuellement de sortie, <rire> donc ça peut être sa porte de sortie à lui d'ailleurs. Hein. Là, il y a un accident. Ah, ouais, il va argumenter là-dessus. On va regarder quand même. Alors, au niveau des élections, hein, tout ce que tout le monde dit, n'aura pas, enfin, ou retardé, enfin, bref. Il veut rester euh, là-haut sur son siège, c'est très confortable. Alors, il y a une impasse, il y a... Ah, tiens, il y a le sanitaire qui ressort. Et il y a encore une impasse, décidément. Alors, il y a l'infirmière ici. Je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là, parce qu'on n'en entend plus parler, du coup. Hein. Tout ça, ça a disparu. Je suis sur le mois de mars. Hein. On va regarder. Encore. Impasse et enfermement. Ouais. Donc, ça, c'était sur les élections, hein. Il y a quelqu'un qui va être malade ou des gens qui vont être malades ici. On va faire rentrer les moutons dans l'enclos. Et là. Euh, ben oui, c'est la fin de quelque chose. Alors, je suis partie sur les élections. Donc, normalement normalement, il devrait demander un report ou quelque chose comme ça. Pour faire revenir le calme, hein. c'est-à-dire que... Ah, il va nous faire un discours un petit peu de ce genre-là, le genre, euh, il faut attendre que le, la situation soit revenue au calme, mettre les gens à l'abri. Donc, report, oui, c'est bien possible. Par contre, ici, il y a autre chose. Alors, est-ce que c'est le pass, ici, qui sort Non, c'est autre chose. Je sens que intuitivement, qu il y a autre chose, là. Il y a l'arrêt, ah oui, il y a un arrêt, donc c'est l'arrêt du pass. Hein. Il y a l'arrêt du passe d'une part, mais en même temps, on va avoir un problème au niveau des gens malades. Alors, il y a une clé dans la, la série donc ça c'est souvent une solution. Voilà, la politique sanitaire qui ressort, hein. vous avez les sanitaires ici. Il va y avoir encore des choses qui vont être dévoilées dans cette histoire de sanitaire. Alors, l'arrêt du pass d'un côté, mais aussi autre chose. Oui, un tourbillon. Donc, euh, il va y avoir des problèmes. Hein. Il va y avoir de plus en plus de gens malades, à mon avis, sur le, le mois de, de mars. Ça ressort ici. Et il faudra trouver une solution. Vous savez que ça ressort beaucoup chez nous aussi, hein, en Allemagne. Ah, bah oui, euh, la population est quand même assez vieillissante. Donc, il y a, je ne sais pas, les trois quarts conduits à les sphères. Euh, voilà. Pic-pique, comme on dit. Et ça se passe pas bien. Et les médecins commencent à en parler. Bon. Donc ça, c'est le bien-être. Hein. Le bien-être. C'est la chaise vide aussi. Donc il, il doit y avoir des, des problèmes de niveau de la santé, je pense. D'ailleurs, la santé, ben voilà, je vais nous le dire. Euh, de la santé. Donc c'est bien le. Alors, comment je suis arrivée à cette association de pensée Parce que j'avais en tête, en fait, le bien-être, le bien-être quotidien, donc la bonne santé. Hein, quand on... Voilà. Bon, c'est des associations de pensée qui viennent de temps en temps comme ça. Mais mais pour moi, il va y avoir un problème au niveau de, de des effets, euh, voilà, que vous connaissez ici. Ah oui, je vous dis, ça remonte, hein. Là, ça va être un tourbillon qui va être de plus en plus grand, qui va s'accélérer. Et ils vont être embêtés, ils vont être obligés d'arrêter, hein. Bon, espérons que chez nous aussi, parce que pour l'instant, comme d'habitude, euh, on ne sait toujours pas. Ok, ok. Donc, je, mais je ne vois pas, sinon, euh, autre chose. Oui, alors oui, encore une fois, un report des élections, certainement. Mais sinon, je ne vois pas de confinement, je ne vois pas autre chose. Hein. Là, il va simplement dire qu'il y a une impasse, ou un truc comme ça. Mais je ne vois pas de d'autres mesures. Non, voilà. Bon, c'est déjà pas mal pour le mois de mars, hein. vous avez de quoi faire. Merci d'avoir regardé. Hein. Donc, encore une fois, hein, pour, pour euh, un petit peu résumer, euh, ben, il va vouloir y aller. Voilà. Il va certainement y avoir euh, des envois de troupes et, de, et ce genre de choses. Euh, mais il va y avoir des gens qui vont s'élever contre ce fait et qui vont vouloir euh, agir de façon diplomatique. Je pense que le dirigeant de Luc, plus loin à Rennes, va partir ou va, ou va démissionner. Mais, euh, oui, et que donc, euh, bon, ce ne sera pas tout de suite, mais ça, va, ça devrait se faire. Ça devrait vraiment beaucoup calmer le jeu. Cependant, cependant, cependant, je pense que il va y avoir un refroidissement au niveau des relations avec la, la rue, plus loin ci Et du coup, on va avoir un problème d'énergie. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Hein. bon Sinon, l'autre, ben, il va certainement me demander le report hein, des élections. Que si ça se termine sur Mars, je vois pas pourquoi. Non, ça se trouve, ça se terminera pas sur Mars, mais euh, un petit peu après. Ah, il va trouver une il va Il va trouver quand même euh, un argument pour, euh, pour arrêter tout ça. Et en même temps, donc, on va avoir l'arrêt du pass. Et je pense aussi qu'on va avoir des gros problèmes au niveau de la santé. Hein. Ouais, ça ressort de plus en plus. Voilà en gros. Attendez hein. si on peut avoir euh, aussi un problème euh, au niveau euh, éventuellement de, de la bourse. Hein. Je n'ai pas posé la question, donc on va, on va poser la question. Bon bah oui. Donc là, il y a bien tout qui va cracher. Hein. Bon. Donc oui, certainement sur le mois de mars, euh, voilà. Donc ça ressort aussi. Hein. Voilà. Ok, ben bah, écoutez, euh, on va tenir bon, comme d'habitude. Hein. On va faire avec, hein et puis euh, on va laisser s'écouler ce mois de mars. Euh, bon courage à tous, à bientôt, au revoir.